Bonjour à tous Alors, Je crois qu'il est temps de se poser des questions, sérieusement, de se poser des questions. Si on en croit le docteur Raoul, le professeur Raoul, pardon, il nous dit que, euh, au vu de la courbe en France, hein, et qu'elle va en descendant, il y a très peu de chances, très peu de chances, que le virus reprenne, reparte. Hein, très peu de chances. Il n'a pas dit qu'il y en avait... Aucune, a dit, très peu. D'un autre côté, hier soir, euh, ben oui, hein, euh, moi, mon mari regarde les infos, donc euh, j'ai entendu que deux départements hier soir avaient des euh, gens qui étaient contaminés. C'était la Dordogne et les Ardennes. Ben, depuis hier soir, je sais pas ce qui s'est passé, Du coup. Il y a aussi Bordeaux et la région PACA. Alors euh, là, on se pose des questions. Il paraît qu'il y a environ 200 personnes dans les hôpitaux dans la région PACA. Alors moi, je me pose la question. Est-ce que le professeur Raoul se serait planté au bout de 30 ans d'expérience sur ce virus Ou est-ce que c'est l'État qui nous ment? qui est en train de faire augmenter qui est en train de faire augmenter le taux des contaminations parce que euh, là euh, ces, trois dé... ces quatre départements dont je vous ai parlé, on était en vert quand même hein? on était en vert hein? donc euh, relativement tranquille hein? tranquille il y en a un qui était en rouge encore là-haut hein? mais nous on était en vert bon, étant donné que ceux qui sont en rouge ils sont à moins de 100 km enfin ils sont à plus de 100 km de, de nous en bas de Bordeaux en plus et on ne sait pas trop comment le virus a fait pour aller de la région qui est en rouge à la région qui est en vert. On ne sait pas trop. Il a pris l'avion, il, euh, il a suivi un oiseau, il a suivi une poire, une pomme, une papaye, une goya, je ne sais pas. Bah, toujours et que maintenant. Il y a quatre départements de plus. Alors je ne sais pas, on va peut-être attendre des informations avant de savoir si on est passé au rouge ou pas. Hein, parce que... Mais dans la vidéo qui est en train d'être de, téléchargée depuis hier, je vous ai, je vous ai dit qu'on en parlerait de ce déconfinement. Hein. On n'est pas encore déconfiné parce qu'aujourd'hui on est dimanche, hein, on est dimanche 10 et il est 11h moins 5 l'heure de cette vidéo. On n'est pas encore déconfiné, qu'on nous reprépare déjà le prochain confinement. Voilà, hein. donc... Euh, on se pose des questions ou on ne se pose pas de questions On se demande ce qui se passe ou on demande ce, euh, où, où tout va bien là Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange hein Alors, euh, suite à un enterrement, euh, un enterrement portugais, paf, des gens ont été contaminés par le Covid, sérieux. Et là, euh, c'est pas le système de la peur encore qui veulent vous lancer Non donc, euh, donc, on va être déconfiné demain, à moins que d'ici ce soir, il euh, y ait encore un changement, hein, ce qui serait fort possible. Hein. Mais, <rire> Moi, ce que je vois, c'est que franchement, hein, le déconfinement, et nous l'ont prévu, histoire qu'on <rire> décompresse un peu, hein, de nous lâcher un peu du laisse, vous savez. C'est comme euh, les animaux, quand on les attache trop, hein, qui veulent absolument aller de l'avant, et nous, on les retient avec la laisse. Au bout d'un moment, on leur lâche tu lest. On lâche, hein, le temps qui se calme, et puis on les resserre. Mais mes enfants, c'est ce qui est en train de nous arriver. Hein. On nous lâche tu lest avec cette histoire de débit -de, de confinement, hein, qui aura peut-être ou pas lieu demain. Hein. Et peut-être que quand vous verrez cette vidéo, d'ailleurs, euh, ça sera du passé. Hein, mais bon. Et on est en train de nous de trouver des cas qui se développent un peu partout euh, dans les zones vertes. Ce qui fait que si vous avez les trois quarts de la France qui passent en jaune rouge, forcément il n'y aura pas de déconfinement. <rire> non, ah, non, c'est ah, pas bah, voilà. On restera encore en présent. <rire> ben oui, voilà. Alors euh, moi je ne sais pas pour vous, hein, mais moi plus ça va. Et euh, moi, euh, moi, euh, j'ai dit. Dire... J'y croyais pas, j'y croyais pas, et moi ça va, et moi j'y crois. Et encore, je vous avais dit qu'on va nous laisser l'été, mais vu comment c'est en train de se passer, et peut-être qu'on n'aura même pas le droit à l'été, au final, peut-être pas, non, mais non. Vu que le virus, lui, la chaleur, il en a rien à foutre, on a dit que pendant l'été, ça allait se calmer, puisque à première vue, le virus n'aime pas trop la chaleur, et bien celui-là, il a décidé de contredire tout le monde, et de s'imposer, même en été. Voilà, donc, euh, comme je vous dis, on est euh, la veille euh, du 11, hein, et demain c'est le déconfinement, mais vu comme c'est parti, eh ben, je doute que ça dure longtemps, voilà, alors, euh, je pense que ce ne sera pas euh, la seule vidéo que je ferai aujourd'hui, parce que je pense que les informations vont aller très rapidement et vont avancer très vite, hein Peut-être qu'on se donne rendez-vous euh, après le journal de 13h, hein, parce que peut-être qu'il y aura de nouveau au final. Hein, et ben, euh, bon dimanche à tous et profitez bien parce que euh, profitez bien de votre espoir hein, parce que je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas trop le virus, hein, c'est pas trop le virus, non. Moi je pense que c'est plutôt euh, le gouvernement qui est en train de nous pour encore un truc euh, parce que forcément s'il y a le déconfinement vous voyez tout ce qu'il y a derrière hein tout ce qui, qui l'attend derrière c'est pas dans c'est pas vraiment dans la logique des choses qui déconfine. Hein, parce que tant qu'on est confiné on peut pas se battre Et tant qu'on ne peut pas se battre eh bien, <rire> eux ils sont à l'abri voilà donc euh, eh ben eh ben quelle de, quelle est la seule façon de garder les gens euh, cloîtrés chez eux euh, confinés chez eux, c'est de leur faire peur. Et comment leur faire peur en ce moment C'est grâce au virus. Voilà. Bon, petit aparté, je vous ai dit que j'avais mis une vidéo en ligne hier, et que ça fait presque 24 heures hein, qu'elle est en ligne, hein, et qu'elle avance très très très, très, très, très, très doucement. Et comme je vous disais aussi, moi je, je suis persuadée, et persuadée, persuadée, persuadée, et ça, cette sort de là, hein qu'on nous a ralenti le réseau de la 4G de façon à ce qu'on soit demandeur du réseau de la 5G pour que ça aille plus vite. Ah oui, vous comprenez, tout le monde là et sur Internet euh, aussi, euh, il nous faut un réseau beaucoup plus fort. C'est normal. Il nous faut un réseau beaucoup plus fort. Ça ne va pas assez vite. Ben non, vous vous rendez compte, plus de 24 heures pour télécharger une vidéo de le... à peine... Euh... Même pas 20 minutes C'est quoi cette affaire Ouais, non, mais moi, j'en veux pas. Hein. Je m'en fous. Hein. Même si ma, ma, ma vidéo doit mettre 48 heures à charger, euh, voire même toute la semaine, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. J'en veux pas de leur merde. Donc, euh, pour moi, le problème, il, il est résolu. Il est, euh, il est même bouclé, euh, quadré, euh, pour qu'on n'en parle plus. Mais vous, bah, écoutez, réfléchissez hein, surtout. Hein, et puis, euh, réfléchissez à ce qui arrive. Et puis, euh, on se dit rendez-vous à. Rendez -vous à plus tard dans la journée, peut-être, ou demain. Peut-être que vous aurez toutes les vidéos demain, ou dans, dans, dans un jour, ou dans deux jours, ou dans trois jours, je sais pas quand, mais peut-être que vous les aurez. Euh, peut-être aujourd'hui, peut-être que ça va se déclarer aujourd'hui, peut-être que ça va se déclarer. Mais et vous les aurez toujours, hein. Je sais pas quand, mais vous les aurez. Hein? Voilà. Toujours est-il que confinement, déconfinement, point d'interrogation. Voilà. Alors, euh... Soit le professeur Raoul, il s'achète une boule de cristal et puis il essaie de voir dans l'avenir ce qui se passe. Et soit le gouvernement, il arrête de se foutre de une gueule. Ce qui serait, je pense, le plus crédible. Hein? Ce serait, ça serait peut-être par là qu'il faudrait commencer. Qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Hein? Et que, de toute façon, même si on attend deux ans avec cette histoire confinement, déconfinement, etc. etc. au bout d'un moment le monarque qui va bien quitter son, son, son, son trône. Hein? Et là, on l'attend. Et là, on l'attend parce que là, il sera plus président. Voilà. Donc, là... Enfin, moi, je ne l'attends pas. Je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Mais il euh, y en a d'autres qui vont l'attendre, je pense. Il ouais. y en a d'autres. Et des gens de, de son parti, en plus. Donc, voilà, les gens. À plus tard. Bye.